Bonjour mes amis, euh, parlons un peu de la religion et des jugements que vous portez aux autres. Vous savez, euh, j'ai grandi dans une maison catholique. Euh, je suis arrivé en Europe, j'ai arrêté toute religion pendant euh, deux ans. Et on m'a prêché Christ. Je suis dans une église pentecôtiste pendant euh, huit ans. Et euh, je me suis rendu compte que les chrétiens jugent beaucoup les gens. Et si euh, vous lâchez un peu les gens, si vous libérez les gens dans votre cœur, vous jugez les bouddhistes, vous jugez les musulmans, vous jugez les traditionalistes, vous jugez... Ça devient une guerre de... Toi, tu crois ça, toi, es comme ça. Hein? Quand tu vas là, en enfer, Toi, tu ne connais pas de quoi tu parles. Non. Moi, c'est un truc que j'ai retenu de toutes ces religions, parce qu'après, j'ai essayé d'autres choses. Euh, Dieu est amour. J'ai des pasteurs qui n'arrivent pas, en leur présence, je ne peux même pas me tousser. Je n'ai même jamais vu ces gens là rire ou être heureux. Et ils passent leur temps à juger. Par contre, j'ai déjà vu à parler à des personnes qui ne connaissent même pas la, la, la spiritualité, mais qui ont tellement d'amour. Et euh, je me rappelle à l'époque, je me disais toujours, si ces personnes vont en enfer, pourquoi les personnes ont autant d'amour? Pourquoi je me sens tellement à l'aise? Vous jugez les gens qui sont lesbiennes, vous jugez les gens qui sont homo. vous jugez les gens qui sont dans des religions, euh, okay, les bouddhistes, vous jugez les francs-maçons, vous jugez. Et le truc, c'est qu'on ne les juge que sur les ondits. On ne les juge que sur les ondits, On sur, sur ce que quelqu'un a dit. Donc, euh, je pense que tu as beaucoup déjà de chats à fouetter dans ta propre vie. Et tu as ton bonheur à poursuivre. Tu as aussi ta richesse que tu dois laisser venir à toi. Parce que quand tu juges quelqu'un... Ça bloque ta prospérité. Tu ne peux pas recevoir en abondance quand tu juges quelqu'un. Tu ne peux pas. Ça va venir, mais ça va être bloqué. Parce que t as, t as, dans ton cœur, là, tu, tu passes ton temps sur TikTok, tu insultes les gens. Tu insultes. Tu vois le profil de quelqu'un. Il faut que tu fasses mal à la personne. Il faut que tu donnes un mauvais commentaire. Après, tu dis que non, moi, je, je connais, je connais. Non, non. Mm -mm. Dieu est amour. Peu importe la religion. Dieu, là, il est amour. Tant que tu ne sens pas l'amour, là, je t'en prie, libère ton cœur. Libère ton cœur. Laisse les gens. Libère les gens de ton cœur. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. C'est leur vie, non hein? Et puis Dieu ne juge personne. Dieu donne à tout le monde. Dieu donne le souffle de vie à tout le monde. Et ce n'est pas parce que tu me détestes que je ne vais pas prospérer. Donc, voilà. Je vous envoie plein d'amour aujourd'hui. Beaucoup d'amour.